Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour Paul, bienvenue sur euh, Veravino, votre euh, web tv sur le monde du vin, l'œnologie et, et pour apprendre à déguster euh, le vin. Alors euh, aujourd'hui on fait une petite vidéo, alors cette vidéo la dédicace à, euh, à Mélanie qui euh, a été une des personne qui a posé le plus de questions sur le, le, le groupe Facebook, donc bah, pour la remercier on lui dédie cette euh, vidéo. Alors cette vidéo aujourd'hui, Paul, en fait moi j'avais euh, envie de savoir s'il était finalement assez facile, assez simple, assez rapide de pouvoir éduquer mon palais. Oui tout à fait. L'éducation du palais est simple, c'est une question d'attention en premier et une question bien évidemment de moyens. Donc là je suis pour euh... T'amener les moyens. Par exemple, aujourd'hui, ce que l'on pourrait faire, c'est te faire distinguer les deux types de saveurs que l'on rencontre majoritairement dans les vins, notamment rosé et blanc, ce sont l'acide et le sucré. Alors, je te fais préparer un petit exercice où je vais te donner à déguster de l'eau avec du sucre en solution d'un côté de l'acide en solution de l'autre. Et ensuite, un mix des deux. Et en dernier, tu goûteras un vin. Et la solution, je me suis débrouillé pour qu'elle soit le plus proche possible des saveurs que l'on retrouve dans le Kamaïs 7 blanc 2012. C'est un exercice que les internautes peuvent essayer de réaliser chez eux, ça Tout à fait, avec un jus de citron et... Euh, qui est un des acides les plus près de ce qu'on peut trouver dans le vin et du simple sucre. Voilà, donc on vous invite vraiment à réaliser, euh, juste après cette vidéo, euh, cet exercice que Paul euh, m'a préparé mm -hmm. euh, pour pouvoir essayer de... de, de, de... Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la saveur sucrée dans le vin vient de deux éléments, dans les vins blancs secs et les vins rosés secs, on a généralement peu de sucre résiduel, hein, ce ne sont pas des sauternes ou des vins doux, mais en revanche l'alcool a... Une perception sucrée sur la langue. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, euh, je te laisse faire. Tu verseras dans le petit bol qui est dessous. Pour recracher, tu parles. Oui. Alors là, on goûte et sois attentif à. Donc là, la, tu me dis pas. à la position de la saveur sur ta langue. Car comme je l'explique, les saveurs se positionnent de manière différente, qu'elles soient salées, sucrées ou acides sur la langue. Donc là, c'est sur le côté. Tout à fait. Et ça, c'est de l'acide citrique. Mmh. Qui est aux environs de 3, g 4 grammes par litre. Ici, une autre saveur. Est-ce que tu l'as plutôt sur les côtés ou sur le bout Est-ce que ça n'a pas tendance à te chatouiller le bout Le de la côté non, euh, ouais, un petit peu le, le bout de la langue. Ouais. Donc c'est le sucré que tu as sur le bout de la langue. C'est-à-dire qu'en fait, sur la langue, les capteurs, tu veux dire, ils sont pas au même endroit Non. Ah ouais ah, j'apprends un truc là. faut que je revise là. Oui, oui, on là, donc maintenant, j'ai mis les deux saveurs ensemble. Tu vas voir qu'elles ne, ne, ne se positionnent pas dans le temps au, au même moment. Comme vous le constatez, on garde dans la bouche un certain temps, comme disait Fernand, pour pouvoir avoir justement euh, les, les perceptions. On n'avale pas ou on ne recrache pas tout de suite. Ouais, donc j'ai eu d'abord et très rapidement euh, sur le côté l'acide, et, et puis petit à petit, à force de remuer, j'ai senti que ça venait vers le, le goût de la langue, donc vers la partie sucrée. D'accord. Pour celui-ci, ça se passe de la même façon. Donc, là, donc cette fois-ci c'est la partie la plus agréable, c'est avec le, facile, le vin. Le plus facile ce serait de se pincer le nez. Comme ça, tu n'auras pas l'arrobe. La différence que là on est sur un produit vinifié avec du raisin, donc c'est du vin, n'est-ce hein, pas? Et on donne donc. Une, une, une fin de bouche, une prolongation ouais. de goût. Hein on n'est pas sur le. le, le C'est pas plat comme le reste. Mais, Mais si écoutez moi, moi, ça a commencé par le bout de la langue. Mm -hmm. Et après, ouais, ça s'est diffusé sur le, le côté. Bon, ben là, tu viens d'apprendre à distinguer les saveurs sucrées et acides dans un vin. D'accord. Alors, ce jeu, on peut le pratiquer aussi avec différents dosages dans les solutions, euh, que ce soit les saveurs acides ou sucrées, d'autres saveurs comme euh, les saveurs amères. Et de cette manière, entre, entre 4 et 5 exercices, on commence à se calibrer soi-même et pouvoir ah, être certain euh... de ce que l'on ressent. Et pouvoir exprimer qu'effectivement, ce vin est équilibré dans le sens où je ressens les saveurs de manière équilibrée ou alors trop sur l'acide ou trop sur le sucré. Très bien bah écoute, euh, ouais, je, suis, je suis content de faire cette, euh, <rire> cette expérience. Euh, C'est la première fois que justement je, je, tu dis calibrer ou en tout cas euh, préparer le palais au, aux saveurs. Euh, et le fait qu'il y ait, donc, quand tu m'as préparé euh, donc l'acide citrique plus du sucre, mmh. ça a commencé par l'acide, ça finit par le sucre. Là, le vin, ça m'a fait l'effet inverse. Est-ce que. Pas les mêmes acides. D'accord, c'est D'accord, c'est pas par rapport à l'équilibre entre le sucre et l'acide, c'est plus par rapport à la, à l'acide la, en lui-même. La, D'accord. À, à la molécule qui est contenue dans le vin. Très bien. Bah écoute, c'est tu sais quoi Je suis impatient de passer au prochain, aux autres exercices. <rire> euh, je crois d'ailleurs que dans la euh, méthode cardinale, toi, tu vas aller faire ce genre d'exercice plus d'autres, c'est ça mm -hmm. Euh, et donc dans la méthode cardinale il y a l'ensemble des exercices pour préparer son palais euh, de toute façon c'est tout expliqué dans la vidéo qui suit euh, cette vidéo que nous vous invitons à regarder pour avoir justement le, le détail et la construction de la méthode cardinale de, de Paul euh, Voilà. donc on vous dit à tout de suite et n'oublions pas que c'était une vidéo dédicacée à Mélanie voilà, à bientôt, au revoir